Le carême Pouf, ça me fait penser à plein de choses Tiens, je vais te raconter. C'était pendant le mois de février, pendant les vacances, plus précisément de février. Et du coup, il euh, y avait la messe des cendres euh, et j'y suis allé comme d'habitude. Plus tard dans la soirée, j'avais tout simplement une super soirée avec mes collègues, avec tous mes copains. Ça allait être un truc de fou. Alors à la messe des cendres, ben, j'y suis allé tout simplement avec mes parents... C'était un bon moment, on peut appeler ça comme ça, même si j'étais un peu fatigué. J'ai reçu le truc là sur le front, la petite croix. Euh, et après, je suis allé à la soirée de mes collègues. Et en arrivant. Euh... C'est ouvert. Ah, oh, vous allez bien, les amis Salut, moi. Ça va Je faisais longtemps. Petite soirée tranquille, la musique euh... bonne. Ah, oh, c'est bon, c'est toi qui l'as fait. Hein bah ouais, écoute, cool, tu vois. Enfin, je moi, cool. <rire> c'est quoi ce que t'as sur le front de quoi Là, là, sur le front. C'est quoi ah, Là, là Ouais, là, ouais. ouais. J'avais encore les cendres sur mon ah front. Maintenant, je fais quoi Euh... Franchement, je savais pas quoi faire. Hein. Ils sont même pas cathos en plus. Enfin, je crois, hein. Mais pff, comment leur expliquer Tu sais, toi Moi, je sais pas, en tout cas. Bon, j'avais deux solutions. De quoi Mais il y a quelque chose là ah, je me suis pas sale Non, là c'est parti mais Non, euh... ça va, je suis pas sale, les gars, vous vous calmez, hein Comment t'as fait pour te salir en forme de croix Quoi, c'est en forme de croix Ouais T'as vu un peu comment je suis bala ce poteau <rire> Call of duty, une ci, tout ça Sinon, ben, je leur dis tout simplement Ben bah, en fait, j'étais à la messe, là, tout à l'heure avec mes parents En fait, c'est le mercredi décembre C'est pour faire pénitence comme pour nous rappeler qu'on vient de la poussière et qu'on deviendra une poussière en fait. Qu'est-ce que je fais J'aurais pu faire les deux. Maintenant, c'est à toi de jouer. Action Voilà C'était en février pendant la messe décembre. Ah Bah... Bah, bah, je... non, non, non, non, non, non, non, non.